Chers traders et investisseurs, lundi 6 avril, bonjour. Alors quel magnifique gap à la hausse ce matin, sans doute fortement dû à l'apparence d'un pic épidémiologique peut-être atteint ce week-end en Europe. Voyons si les américains confirment cet après-midi ce regain d'optimisme prématuré ou pas, nous ne savons pas. De toute façon, une hirondelle ne fait pas le printemps. Nous verrons bien. En tout état de cause, nous restons dans le trading range dont nous parlons sur le DAX depuis plusieurs jours maintenant. Il n'y a donc rien de changé pour ce qui concerne le swing trading et il est hors de question de prendre une nouvelle position, ne serait-ce que de quelques jours, sur le marché observons comment va être la semaine dans ce contexte nous avons réalisé ce matin 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 3 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée espérons un après midi au moins aussi prolifique nous vous souhaitons à tous d'excellents trades une très bonne journée et à demain